Vous souhaitez hybrider vos formations, mais vous n'êtes pas sûr des ingrédients à utiliser pour vos apprenants. L'apprentissage mixte, le blended learning, s'attache en premier lieu à vos objectifs de formation et à votre contexte. De nombreux organismes de formation ont déjà franchi une étape. Les formateurs enrichissent leurs interventions avec des dépôts de fichiers, PDF, images, liens sur un cloud ou une plateforme LMS. La démarche est simple et accessible, elle reste sommaire et peu interactive. Il est possible d'améliorer la démarche et proposer du contenu à distance avant et après la formation. Les apprenants consultent avant l'intervention d'un formateur des apports de connaissances, puis échangent après à l'aide d'un forum par exemple. La période de formation est plus longue, l'intégration des notions est plus efficace, néanmoins, le pourcentage de consultations est parfois faible et la participation peut s'avérer décevante. Vous pouvez encore alléger le temps de présentiel. La démarche formative s'étoffe de plusieurs propositions à distance, un module e-learning, une classe virtuelle, un forum, etc. Vous souhaitez encore réduire le temps de présentiel. Vous donnez la priorité à la formation à distance elle combine de nombreux outils, des modules e-learning, des évaluations en ligne, des classes virtuelles, des chats ou des forums, de courtes vidéos interactives, du mobile learning, etc. La partie présentielle est réduite, les apprenants disposent de beaucoup d'autonomie. La partie présentielle d'un apprentissage mixte peut devenir quasi inexistante. La démarche de formation se déroule presque totalement à distance. Un tuteur accompagne l'apprenant par téléphone ou chat. La partie présentielle se limite au strict nécessaire. Aucune de ces solutions n'est idéale. Votre solution dépend de vos objectifs et de votre contexte. Une démarche d'apprentissage mixte dispose de nombreux outils, mais l'essentiel se joue en amont. Quels sont vos objectifs opérationnels Quel est le public à former Quelles sont vos ressources Etc.